Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut personnaliser le script par défaut euh, qui s'ouvre lorsqu'on crée un script en C -sharp. Alors c'est le template en fait du script qu'on va modifier euh, pour pouvoir justement gagner du temps. Alors qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement au moment où vous faites ici Create C -sharp Script, vous le nommez par exemple ici mon script vous ouvrez votre script avec Visual Studio ou votre éditeur et vous pouvez observer que vous avez euh, ce script ici qui s'affiche par défaut. Or, vous n'avez peut-être pas envie d'avoir ici euh, bah, les, euh, les, euh, les commentaires, vous avez peut-être envie d'avoir la méthode de web, vous avez peut-être envie de personnaliser tout ça, pas forcément euh, importer ces namespaces. Bon, voilà. Donc, je vais vous montrer ici, je vais personnaliser ce script très rapidement et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'ici, j'ai personnalisé le script j'ai rajouté ici un petit copyright en commentaire avant les using j'ai euh, gardé que l'using system collection et unity engine j'ai euh, créé ici des régions pour les variables publiques et euh, variables privées et j'ai rajouté la méthode awake et j'ai supprimé les commentaires donc on va, je voudrais ce script là en template maintenant mais encore une fois vous pouvez faire tout ce que vous voulez donc on va voir comment on peut opérer alors pour modifier ce template, il faudra aller éditer un fichier texte qui se trouve euh, bah, tout simplement dans un dossier particulier d'Unity. Donc vous allez au niveau de la racine de votre disque dur, en tout cas celui où est installé Unity, vous allez au niveau de Program Field, vous descendez jusque euh, Unity, ensuite vous allez dans Hub, si vous utilisez le Hub évidemment, Editor, et là vous avez plusieurs versions. Ici j'utilise la 2021 3.2F1. Donc je vais là-dedans, je reviens de nouveau dans « Editor », ici je vais dans « Data » et euh, ensuite dans « Resources ». Et euh, pour finir, il me semble que ça se trouve dans « Script Template ». Voilà. Et là vous avez des fichiers euh, au format texte et vous allez devoir éditer euh, ben, ce fichier qui est New « NewBehaviorScript.cs ». Vous pouvez voir que c'est le nom par défaut en fait du euh, script quand vous ne spécifiez rien. Donc, on va aller l'éditer, mais avant toute chose, il faudra le modifier. Parce que si vous l'ouvrez, vous pouvez observer qu'avec le bloc « Notes », vous avez ici des choses qui sont écrites. Le problème, c'est qu'on va devoir les modifier. Mais ce script, vous n'allez pas pouvoir l'enregistrer parce qu'il est protégé. Donc, vous faites un clic droit, « propriété, vous allez au niveau de « Sécurité ». Et ici, ben, bah, on peut voir que vous avez tous les utilisateurs du système. Donc, moi, je vais pas m'embêter. En fait, je vais modifier les autorisations et je vais accorder ici à tout le monde. Je vais autoriser tout à tout le monde. Comme ça, on peut voir que euh, ici, tout le monde, il a bien une autorisation de contrôle total. Voilà. Ce qui me permettra maintenant de le modifier. Sinon, vous pouvez aussi l'éditer si vous êtes administrateur avec, euh, en ouvrant le bloc-notes tout simplement en euh, mode éditeur. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais devoir modifier ce template. Alors, ce template, moi, je vais prendre le mien et, en fait, je vais modifier les choses. Alors, attention, vous n'allez pas pouvoir modifier ça. Mais par contre, ici, tout ce qui est avant, je vais le copier, faire un CTRLC. Euh, je vais réouvrir euh, l'éditeur et je vais le remplacer. Tout ce qui est avant, je colle. Alors, attention, ici, vous voyez, « root name space beginning », ça, vous, vous, ne, vous, vous ne modifiez rien. Et surtout, il faut laisser ici « script name » parce que c'est la variable par défaut de votre script. Ensuite, bah, je vais recopier l'intérieur. Alors l'intérieur, bah, c'est pareil. Je reprends ici euh, dans Visual Studio. Je vais prendre avec ici mes régions. Donc je vais les découvrir pour que ça recopie exactement la même chose. Je vais faire ici jusque update. Je retourne dans le bloc notes Et ici, bah, je colle en fait de là à là. Voilà, je fais un CTRLV. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à enregistrer. Donc je fais fichier enregistrer Et normalement, si vous n'avez pas d'erreur... Bah ça devrait fonctionner. Donc on retourne dans Unity et ici on va créer un script qui va s'appeler par exemple Demo. Donc je l'appelle Demo. Je l'édite en double cliquant dessus et là on peut voir que j'ai bien maintenant ce template qui s'est automatiquement chargé avec euh, j'ai plus qu'à renseigner ici avec mes régions, avec mon euh, mon code par défaut ici mon commentaire par défaut, les namespaces que j'avais choisi, j'ai même la méthode Awake, vous pouvez voir qu'il s'est rajouté, j'avais même mis plus private devant. Donc vous voyez que c'est très simple à faire. Alors, euh, pour ceux qui seraient utilisateurs de Mac, en fait, il faudra aller euh, au niveau... En fait, c'est à peu près le même chemin, sauf que vous, c'est dans Application, euh, Unity, Unity Hub, Editor, Data, Resource Script, Template. Bon, c'est pratiquement le même chemin. Vous allez retrouver ça assez facilement. Donc, voilà une petite astuce qui, j'espère, va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à ajouter un commentaire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye